bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers fans de je communique tv sur youtube alors pendant ces vacances d'été je vais vous proposer des activités vraiment très intéressantes de communication progressive du français encore une fois avec 270 activités comme aujourd'hui on va voir cette activité allons-y on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Alors, pourquoi je choisis pour vous communication progressive du français avec 270 activités, mes chers élèves Alors, tout simplement parce que je vois que cette méthode est vraiment très bénéfique pour vous. Pourquoi euh, Parce que tout simplement, on va vous aider à communiquer avec les autres correctement. En français, bien sûr. Alors, communication progressive du français avec 270 activités est faite pour vous, mes chers élèves. Est faite pour vous. Comme thème de communication progressive de français, on a donc renseigné, se renseigné. Comme acte de parole, on va voir pendant ses vacances, prendre rendez-vous. Chez le dentiste ou cabinet médical. Demander des renseignements dans une station de métro, dans une association sportive ou à l'office du tourisme. On a donc trois situations pour cet acte de parole demander des renseignements, exprimer une obligation dans une administration, autoriser/interdire dans une station de ski vérifier dans une station balnéaire, protester au camping et, à la fin, exprimer des intentions des projets, comme l'eau et des vélos à la banque. Alors, on a aussi un aperçu de grammaire, juste un rappel, et plus, le plus important pour moi, c'est le vocabulaire. Ça veut dire les mots, les expressions véhiculées dans la situation aussi dans l'acte de parole. Prendre rendez-vous, demander des renseignements, exprimer une obligation, autoriser, interdire, vérifier, protester, exprimer des intentions, des projets. C'est donc euh, les vidéos que je vais vous proposer ici sur notre chaîne Je Communique TV sur YouTube. J'espère que ces séances de vidéo que je vais vous proposer prochainement sera vraiment bénéfique pour vous pour vous aider bien sûr à communiquer correctement en français et améliorer votre niveau de français. Voilà. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va voir comme acte de parole rendez-vous comme situation de communication chez le dentiste je vous demande tout simplement d'observer bien s'il vous plaît cette image juste à côté du dialogue et ici deux personnages qui se communiquent alors il y a monsieur collet voilà qui veut prendre rendez-vous avec le cabinet dentaire de docteur Fournier. Alors pour cela, il communique sa secrétaire. Il téléphone plutôt à, à sa secrétaire. Voici donc le dialogue. La secrétaire. Cabinet dentaire, bonjour. Monsieur Collet. Bonjour madame, je voudrais... Hein? Regardons s'il vous plaît cette... Euh, Acte de parole je voudrais prendre rendez vous je voudrais prendre rendez vous avec je voudrais prendre rendez vous avec le docteur fournier s'il vous plaît la secrétaire dit oui monsieur quand voulez-vous venir Alors, M. Collet répond, le plus tôt possible. La secrétaire, alors, aujourd'hui, à 15h45. Cela vous convient C'est ce qu'on appelle la façon de prendre rendez-vous. Est-ce que cela vous convient, Monsieur Collet, qu'aujourd'hui, à 15h45 Vous allez prendre, bien sûr, ce rendez-vous, oui ou non. Ce n'est pas possible un peu plus tard. Pas aujourd'hui, c'est complet. Alors, sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur Collet. C-O-L-L-O-T. La secrétaire, vous avez un dossier chez nous Non. C'est la première fois que je viens. Alors, il faut préciser tout d'abord quels sont les actes de parole que dois-je utiliser, par exemple, pour prendre rendez-vous. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, par exemple. Ici, le docteur Fournier. Alors, je parle à la secrétaire, je téléphone à la secrétaire du cabinet dentaire du de docteur Fournier. Tout d'abord, bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, le plus tôt possible. Par exemple, si ce rendez-vous n'est pas convenable avec mon agenda, cela ne, ne me convient pas. Alors, je vais tout simplement proposer un autre rendez-vous. Sinon, lundi à 18h30, alors c'est mieux lundi soir. Alors, lorsque il vous demande mon nom, je dois l'appeler comme l'exemple de coller C O L L O T. Et vous avez un dossier chine, alors là vous allez répondre sinon. C'est la première fois que je viens. Alors, euh, c'est oui, c'est affirmatif, on dit oui. Euh, J'ai un dossier chez vous, tout simplement. Alors, comme résumé, on dit monsieur Collet, à Malodon, malheureusement. Pour cela, il doit prendre rendez-vous avec docteur Fournier. Alors, il appelle. Euh, cabinet dentaire ou le centre dentaire de, du docteur Fournier, le plus tôt possible. Alors, c'est impossible puisqu'il est tout complet. Alors, la secrétaire lui propose un autre rendez-vous le soir, lundi soir à 18h30 cela lui convient parfaitement alors c'est la première fois qu'il vient au cabinet alors il va créer tout simplement un nouveau dossier chez eux voilà. on passe maintenant au grammaire on a ici ce qu'on appelle euh, le superlatif Soit avec un adverbe, comme l'exemple le plus tôt possible, le plus vite possible. Alors l'adverbe ici c'est tôt et vite, on dit le plus tôt possible ou le plus vite possible. Avec un adjectif masculin, par exemple intéressant, par exemple connu, par exemple grand. C'est le livre le plus intéressant Toujours avec Le mot superlatif ici Le plus ou le moins Et le, le moins connu Ce sont les moins grands Ou avec un adjectif féminin aussi, Comme l'exemple de grande ou intéressante C'est la pièce La moins grande Les moins grandes Les plus intéressantes Alors ici vous avez le choix Soit vous utilisez avec un adverbe ou avec un adjectif, soit de type masculin ou féminin. Alors on passe au vocabulaire. Vous voulez Alors voulez-vous On passe au vocabulaire. Le dentiste soigne les dents du patient. Elle hache une dent il met une couronne, ou il pose une coronne le patient a mal aux dents ou a une dent il a une carie on se brosse les dents on dit aussi on lave les dents avec une brosse et des dentifrices alors manière de dire pour terminer ce cours de communication, il s'agit de prendre rendez-vous comme acte de parole, situation euh, chez le dentiste. C'est donc la première situation. Alors euh, ici, on dit, je voudrais prendre rendez-vous avec. Vous avez un dossier. Mardi, ça vous convient, par exemple. Euh, vous pouvez répondre de cette façon Le plus tôt possible S'il vous plaît Oui, je suis un patient du docteur Blanche Non, c'est la première fois que je viens Oui, ça me convient Oui, c'est très bien Oui, ça me convient Oui, c'est très bien Non, ça ne me convient pas Non, mardi, ce n'est pas possible alors, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement apprendre ces manières de dire pour mieux communiquer en français. Voilà. C'est tout pour le moment. Euh, la prochaine vidéo sera donc euh, pour la situation 2 au cabinet médical. Au cabinet médical. D'accord Alors, à la prochaine et à très bientôt. C'est avec vous, monsieur Youssef je communique TV pour vous aider à mieux communiquer en français.